Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous présenter le connecteur vers la ressource numérique Ma Petite Médiathèque. Ma Petite Médiathèque est une ressource numérique proposée par Arte. C'est une offre jeunesse pour les enfants de 3 à 12 ans avec divers contenus comme des films d'animation, des contes, des livres, de la musique ou encore des jeux. Dans l'interface d'administration de Bokeh, dans la liste des connecteurs disponibles, nous allons retrouver le connecteur Ma Petite Médiathèque. Donc dans les fonctionnalités, nous proposons une recherche fédérée et un SSO. La recherche fédérée permet de retrouver tous les documents proposés par ma petite médiathèque directement dans votre catalogue. Le SSO, quant à lui, permet de connecter un abonné depuis le site de la médiathèque directement au site de ma petite médiathèque sans avoir à se réauthentifier. Si je prends un exemple, donc par exemple je suis sur un site public. J'ai déjà fait une recherche en filtrant sur euh, des contenus de ma petite médiathèque pour des enfants entre 6 et 8 ans. J'ai encore la possibilité de filtrer suivant le type de document. J'ai par exemple un roman, une histoire lue, un livre audio. Je peux sélectionner par exemple « jeu d'adresse ». Je vais prendre la première notice qui est « Triagogo des créatures fantastiques ». Dans la page de la notice, on a divers éléments comme la description, les illustrateurs et j'ai un lien qui me permet d'accéder à la ressource. Donc si je clique sur ce lien, étant donné que je suis déjà authentifiée en tant qu'abonné, je n'ai rien à faire et je, je vais être authentifiée directement sur le site de ma petite médiathèque et je vais avoir accès à la ressource. Il faut attendre un petit peu. Donc Je me retrouve connectée à, au site de ma petite médiathèque et j'ai accès au contenu, c'est-à-dire en l'occurrence là c'est un jeu et je peux jouer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.